Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour réaliser une recette sucrée. Donc euh, comme vous pouvez le voir, j'ai des boudoirs ici, donc je vais vous faire un tiramisu. Donc euh, ensuite j'ai des spéculos. voilà, je vais faire un tiramisu vraiment à ma façon. Donc j'espère que la recette va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la vidéo. Alors je vais avoir besoin de boudoirs, voilà comme ça. Des spéculoos, qui sont ici, voilà. Deux boîtes de mascarpone comme ça. De la crème fraîche. Du sucre glace. Je vais avoir besoin d'une Nescafé. Si vous n'avez pas d'une Nescafé, vous pouvez utiliser du café noir. Si vous n'avez pas de café noir, vous pouvez utiliser du cappuccino. C'est selon ce que vous avez à la maison. Donc là, j'ai mis du Nescafé. Je vais rajouter de l'eau chaude ou bien tiède. Hein. Voilà, et je vais laisser de côté. Je vais mélanger avant. Non, je mélange et je laisse de côté. Je vais mettre la mascarpone dans le saladier. Alors je rajoute le sucre glace, euh, moi je vais mettre 3 cuillères, mais après c'est selon le goût de chacun, hein. 3, 4, c'est selon votre goût, hein, si vous aimez bien sucrer ou pas. Alors ensuite je mélange bien. Alors la mascarpone, il ne faut pas la mélanger longtemps parce que si on la mélange longtemps, elle n'est pas bonne après à manger. Donc c'est juste question de la détendre un petit peu, à peu près une minute vous la mélangez. Ensuite là j'ai rajouté la crème fraîche. Alors la crème fraîche, j'ai mis en tout à peu près 6 cuillères. J'en avais mis et puis ensuite j'en avais rajouté. Voilà, après avoir mélangé. Alors voilà, j'ai mis le Nescafé ici dans l'assiette. Alors comme je vous ai dit, je vais répéter, si vous n'avez pas de Nescafé, vous pouvez utiliser du café noir ou bien du cappuccino. C'est selon ce que vous avez à la maison. Alors ensuite, là, j'ai le moule. Le moule, il fait 27 sur 16. Donc je répète, 27 sur 16. Voilà, donc là, j'ai les boudoirs et les spéculos. Alors ensuite j'ai pris les boudoirs que je viens tremper dans le Guinness café voilà, et je vais les mettre dans le moule. Donc moi j'ai mis la face où il y a le sucre vers le bas. Alors après avoir mis la première couche de biscuits boudoir, je viens étaler la mascarpone que j'avais préparée. Voilà, en fait là j'y vais tout doucement parce que c'est délicat vu que les biscuits en bas ils sont bien imbibés. Donc voilà, je vais en mettre bien partout. Alors ensuite je prends les spéculos. Je viens tremper comme ça et je viens les poser comme ceci Après avoir mis les spiculos, je viens mettre les boudoirs par-dessus. Alors j'ai mis en premier, dans un premier temps, j'ai mis les boudoirs. Après j'ai mis la crème mascarpone, après j'ai mis les spéculos et ensuite là, les boudoirs. Et je vais finir par la crème ensuite. Et là je finis par la mascarpone qui me reste. Alors après avoir terminé, je viens filmer, voilà comme ça, et je vais mettre au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Voilà. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, j'ai pris là du cacao. Voilà. Alors j'ai sorti le tiramisu. Du frigo, je l'ai laissé même plus que 4 heures. Regardez. Et maintenant, je vais saupoudrer le cacao par-dessus. Après avoir mis le cacao, je vais faire les parts. Comme ça, vous pourrez euh, voir l'intérieur du tiramisu. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est une recette qui est ultra rapide. Il n'y a pas d'œuf. Euh, voilà, c'est pas comme le fameux tiramisu. Il faut séparer le jaune, des blancs, etc. Et que ça prend plus de temps. Cette recette, elle est ultra rapide. Et en plus, elle est hyper bonne. En tout cas, j'espère que vous la testerez, cette recette, à la maison. Et surtout, dites-le-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, Abonnez-vous et likez. Bref, donc là, je, je m'apprêtais à goûter le tiramisu. C'était l'heure du dessert. Et franchement, c'était excellent. C'est vraiment trop bon. Euh, on sent bien le spéculos. Et ça, c'est vraiment le petit truc en plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye